Bonjour à tous. Donc, nous sommes le 19 décembre. Et la grève continue. Bon, ça, je ne l'apprends à personne. Tout le monde le sait. On se bat pour la hausse des carburants. Qui, depuis que euh, les jaunes ont commencé, euh, la hausse des carburants a continué à augmenter. Hein, ça. Bon. On se bat pour la réforme des retraites. Très bonne chose, pour la réforme des retraites. Mais bon, comme de toute façon... Euh, le, le gouvernement a dit qu'il changera rien. Il changera rien. Ben, il changera rien hein? Moi, je vous demande, est-ce que c'est les seules choses pour lesquelles on doit se battre aujourd'hui Est-ce que c'est les choses les plus importantes Alors oui, bien sûr, vivre après la retraite, pouvoir profiter de sa retraite, c'est quelque chose de très important. Je n'en disconviens pas. Sauf qu'avec l'âge de la retraite qui avance, vous en profiterez de moins en moins de la retraite elle sera euh, plus faible et moins longue, voilà. Donc, euh, le, il est hors de question que le gouvernement euh, vous paye à rien faire, hein euh, Alors, il vous propose de, de travailler tout en ayant votre retraite. Ben bah oui, parce que comme ça, euh, on vous paye d'un côté, vous rendez de l'autre. Voilà, bon. hein tout, ci, tout ceci avec toutes les taxes et tout, tout, tout ce qui va avec, hein donc, est-ce que c'est les seules solutions pour lesquelles on va se battre Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons Est-ce que quelqu'un se bat aujourd'hui Est-ce que quelqu'un descend dans la rue aujourd'hui pour lutter contre les 11 vaccins qu'on impose aux bébés, aux nourrissons Est-ce que quelqu'un se bat tout en sachant le mal que cela peut engendrer hein Est-ce que l'on se bat Hein euh, depuis quand on a besoin de se faire vacciner contre la diphtérie est-ce que la diphtérie est, est une maladie qui euh, est en France non elle n'est ne, elle pas en France elle, elle, euh, elle n'a rien à voir hein on veut vous imposer euh, le papillonavirus pour les garçons ah papillonavirus pour les garçons jusqu'à maintenant ils ont très bien vécu les garçons sans papillonavirus. ah mais maintenant non vous comprenez il euh, faut les rendre stériles Ouais, il faut les rendre stériles. Et donc, de ce fait, bah, on vous veut le papillon et la virus. En disant que c'est pour éviter certains cancers. Ouais, c'est pour éviter certains cancers. Bah ouais, on va vous en éviter certains, on va vous en provoquer d'autres. Hein. L'eau du robinet, hein, qui est blindée de microbes et euh, de tout ce que l'on veut, hein, qui est payante en plus. Alors vous buvez de l'eau qui est blindée de microbes et de virus et qu'on et qu vous fait payer en plus. Est-ce que ça ne serait pas aussi une bonne raison de se battre Il hein euh, y en a plein d'autres. Il hein euh, y a le glyphosate dans les fruits et légumes. Ça ne dérange personne non plus. On ne se bat pas pour ça non plus. Ce pas la peine. Hein de toute façon, le gouvernement a dit qu'il l'enlèverait pour 2025. Euh, si ce n'est pas reporté, on a de la chance. Mais entre-temps, qui c'est qui va tomber malade Qui sait qui va avoir mal Qui sait qui va être... Euh, qui va déclencher des maladies... Euh, euh, N'importe quelle maladie, euh, des maladies de, du foie, du cœur, des, des reins, des intestins... Après, on va nous dire, oui. Mais vous comprenez, euh, vous, vous mangez trop sucré, vous mangez trop et vous ne bougez pas assez. Ah ouais Ah ça, c'est une bonne solution, c'est une bonne excuse. Ouais parce qu'il y a un certain temps, temps de ça, euh, le sucre, tout le monde en avait dans son café le matin. Ils n'étaient pas plus malades que ça. Il y a un certain temps. Hein. Il ne faut plus rien manger, il ne faut plus rien boire, euh, faire très attention à ce que l'on fait. Ah, oh, Ils prennent soin de nous hein, les cocos. Hein. Oh, ils prennent soin de nous. Hein. Ouais. Sauf qu'à côté de ça, ils prennent soin de nous, mais c'est qu'un... Un voile, j'ai envie de dire, c'est qu'un voile. Parce que derrière toute cette protection, il y a toute une horreur qui se passe derrière. Hein? Toutes les maladies que ça peut déclencher, toutes les maladies dont les gens souffrent aujourd'hui, ne sont pas dues uniquement parce qu'ils euh, boivent euh, leur café ou leur thé avec du sucre. Non ce n'est pas uniquement parce qu'ils boivent des boissons euh, sucrées, ça a toujours existé. Non, euh, le diabète se fait de plus en plus, etc. Pourquoi Parce qu'il est favorisé, en fait, par toutes les saloperies, par tout ce que l'on boit, par tout ce que l'on respire aujourd'hui. Et on, pour ça, on ne se bat pas. Personne ne se bat pour ça, ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, j'ai entendu à la télé, moi, ça m'a fait faire des bons. Hein, on a dit « Ah bah ouais, mais si on revient sur la réforme euh, de la retraite, euh, le mouvement pour, pourra s'arrêter et on pourra passer de bonnes fêtes. Ah, » Sérieux Non mais vous y croyez, et vous y croyez hein, que le mouvement va s'arrêter. Je vous rappelle que derrière tous ces mouvements, il hein, euh, y a des syndicats, et que les syndicats, eux, sont, euh, comme je vous l'ai déjà dit, euh, amis avec euh, des partis politiques et que forcément, ça ne va pas s'arrêter et que forcément, euh, quoi que vous fassiez, ça continuera. La réforme des retraites, que je, je vous le dis, la réforme des retraites va passer. Elle va passer. Ils vont peut-être changer un truc ou deux histoire de dire que, ouais vous avez vu, on a fait des efforts quand même. Il hein, ne euh, faudra peut-être pas trop exagérer non plus. Hein, on a fait des efforts. Hein, donc, euh, à vous d'en faire. Oui, mais les efforts qu'ils ont fait et euh, ça va sembler très bien au départ mais ça va encore jouer en notre faveur parce que quoi qu'ils fassent quoi qu'ils disent, ça ne joue jamais en notre faveur, jamais et ça, il faut que ça rentre dans le coco hein. ça ne joue jamais en notre faveur c'est toujours contre nous hein. euh, pour changer un peu de sujet puisque celui-là, on l'a abordé on l'a plus qu'abordé euh, et euh, si on ne voit pas euh, si on ne se bat pas pour ce qui est le vraiment très important aujourd'hui, je ne vois vraiment pas ce qu'on qu peut faire d'autre. Hein. Bon. Il y a quelques temps de ça, la maladie, alors il disait la maladie du siècle dernier, c'était le stress. Ah ouais, c'était le stress. Il fallait tout faire pour, battre le, pour combattre le stress. Le stress vous apportait des maladies cardiovasculaires le, ma le stress vous apportait euh, des problèmes euh, gastriques. Euh, gastrointestinaux euh, euh, il vous apportait euh, des problèmes de reins, des problèmes de foie des problèmes euh, psychiatriques psychiques euh, et tout ça le stress c'était vraiment quelque chose d'horrible ouais sauf que cette année à force, enfin ce siècle prochain mais on est déjà dedans hein. je ne sais pas si c'est le stress je ne sais pas si c'est toutes les saloperies que l'on prend dans la gueule à longueur de journée. Excusez-moi d'être vulgaire mais là ça commence vraiment à me taper sur le coquillard. Et euh, je suis pas en colère, je suis juste euh, désespérée de voir autant, de voir autant de choses qui se passent et que personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Hein Donc aujourd'hui, la maladie la plus répandue, entre autres, c'est le cancer. Voilà. Donc, vous, je suis sûre que vous connaissez autour de vous euh, des personnes qui ont eu au moins un cancer, que dans votre famille, vous avez connu des personnes ou vous connaissez des personnes qui ont eu un cancer. Des fois, dans une même famille, plusieurs personnes de la même famille ont un cancer, pas tous les mêmes, non, différents. Ça va... Euh, ça va du col de l'utérus parce qu'on est en surpoids, ça va dans les reins, ça va dans le foie, ça va un peu partout, quoi, là où on peut caser un cancer. Bon, tant que ça ne va pas dans le cerveau, on peut encore s'en sortir, quoique ça ne va peut-être pas tarder hein, avec tout ce qu'on reçoit sur la gueule. Ça ne va peut-être pas tarder aussi le cancer du cerveau. Et pour l'instant, ça se passe en dessous. Hein. En dessous. Et donc, euh, nous voilà avec, avec une nouvelle maladie, avec un cancer. Donc, je suppose qu'on va vite nous trouver un vaccin pour lutter contre tous ces cancers. Et qu'ils vont nous déclarer d'autres maladies, forcément. Le cancer, c'est une, une maladie, comme tout le monde le sait, qui peut être soignée de nos jours, si elle est prise à temps si les gens sont, font attention à leur santé, elle est prise à temps. Le problème, c'est que à partir d'un un, un, une certaine étape au niveau de votre cancer, qu'est-ce qu'on vous fait de la chimio De la chimio. Et quand on vous fait de la chimio, c'est quoi La chimio tue. Tue. Et ça, vous pouvez aller voir sur, euh, sur YouTube, il y a des professeurs, il y a des médecins, tout le monde dit que la chimio tue. Parce qu'elle ne tue pas que les cellules cancérigènes, elle tue toutes les autres cellules. Et c'est pour ça que vous êtes affaibli quand vous êtes sous, euh, sous chimio. C'est pour ça que vous êtes affaibli quand vous êtes sous chimio. Et de ce fait, bah, du fait que vous êtes affaibli, bah, votre corps, il n'a plus de défense, il n'a plus rien, euh, il fatigue, il fatigue, il fatigue, bah, jusqu'au jour où... Plus de solution. On passe à la trappe. Nous, on reste avec la douleur, la souffrance de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a perdu. De... Voilà. Nous, on garde la souffrance, on garde la douleur, on garde les souvenirs aussi. Mais euh, les souvenirs c'est bien, mais c'est pas comme s'il y avait la personne à côté, euh, auprès de nous. Non, ça c'est pas le cas. Par contre eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce que je vous rappelle quand même, alors euh, oui, on... complotiste peut-être. Non, moi je, dis, je dirais plutôt résistante. Je suis dans la résistance. Et je vous dirais quelque chose aussi. C'est que les gens, vous devez le savoir, certains le savent, d'autres ne le savent pas encore, mais ce sera peut-être temps que vous l'appreniez, on veut faire diminuer la population. Hein on veut faire diminuer la population. Et là, ils sont en train de tout faire pour que ça arrive. Hein euh, avec tout, toutes ces cochonneries qu'on qu mange, qu'on avale, qu'on boit, forcément, à un moment donné, ça va nous déclarer quelque chose. Une maladie quelconque. Importante, grave, c'est possible, hein, c'est mieux pour eux. Parce que comme ça, bah, ils vont nous donner des médicaments qui, au lieu de nous soigner, vont nous rendre encore plus malades. Et qui vont finir par nous éliminer petit à petit. Le but final est là. Mais ça, qui se bat pour ça Qui se bat pour ça Personne. Parce que même la réforme, c'est notre petit confort. C'est notre bien-être pour le futur. C'est notre petit confort. Ouais. Ben avant, les anciens, ils n'avaient pas de retraite. Non, ils n'avaient pas de retraite. Et ils s'en sortaient quand même. Ah, ils s'en sortaient. Mais ils n'avaient pas de retraite. Ben non. Aujourd'hui, on se bat pour la retraite. Ah là là. Qui se, qui se trouve derrière tout ça Les syndicats. Voilà. Et euh, qui sont les syndicats Eh ben... C'est des branches euh, des branches qui en théorie sont indépendantes, mais qui en pratique sont quand même vachement liées à des systèmes euh, et des partis politiques. Voilà qui sont les syndicats. Voilà pourquoi vous vous battez pendant des mois et des mois sans qu'il y ait aucun résultat. Et il n'y aura aucun résultat, jamais. Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de nous. Vous allez comprendre ça Ils en ont rien à foutre de nous. Nous, on est juste là pour leur apporter de l'argent. On est juste là pour leur apporter de l'argent. On est juste des citrons qui pressent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et quand on n'est plus bon, quand on n'est plus en état de travailler pour la société, ils nous éliminent. Vous avez compris ça Est-ce que vous comprenez hein On vous élimine ah ouais Non Ah non Les gens, non, ils se disent « Non, non, mais ça fait trop longtemps que ça dure, ça, on s'en fout !»« Bah ouais !»« Après moi, le déluge !»« Bah ouais !»« Mais dis donc, t'as été assez responsable pour avoir des enfants ?»« Non ?»« Ou ça a été des accidents ?» T'es es tombé, euh, tombé sur un mec en rue, t'as euh, eu un gamin, et euh, paf, ça a été un accident. Donc, euh, si tu as eu des enfants et si tu aimes tes enfants, tu ne dois pas te dire euh, « après moi le déluge », en aucune façon. Aujourd'hui, tu dois te battre pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Parce que eux ne savent pas, eux, ils arrivent comme toi dans ce monde, ils ont perdu euh, toute notion de temps. Ils se refèrent à leurs parents pour que les parents les aident et les guident dans la vie aujourd'hui. Mais si les parents ne se battent pas pour, pour des causes qui sont vraiment importantes et qui ont vraiment besoin euh, d'être éliminés de ce système, bah, les enfants ils vivront exactement comme nous et nos petits-enfants aussi. Et ça va être de pire en pire. Hein, parce qu'ils vont faire en sorte que les enfants ne vivent pas longtemps ou alors qu'ils vivent juste le temps euh, qu'ils fassent comme pour leurs parents. Hein, qu'il bah, euh, il est presque comme des citrons hein, qu'il n'ait plus de, de vie sociale qu'il n'ait plus de vie active puisque tout se passera sur internet donc tout sera du virtuel eh ouais. et comme je vous ai dit dans une vidéo le virtuel ça n'existe pas alors oui vous avez des amis des amis virtuels mais euh, combien parmi vos amis virtuels je ne dis pas la famille euh, et les amis réels que vous avez sur euh, vos, euh, vos pages sur vos pages Facebook, etc. Je vous parle des amis que vous rencontrez virtuellement. Combien de fois vous les rencontrez dans la vie en réel Combien de fois Combien d'amis vous avez rencontrés Des amis virtuels que vous avez rencontrés en chéri Combien Aucun. Ou pas, trop, ou pas souvent. Ou pas beaucoup. Voilà. Donc, les enfants seront à avoir des amis virtuels. Voilà. Et voilà. Et comment on devient des esclaves Eh bien, avec euh, bah, le manque de sociabilité. Du coup, bah, vous êtes chez vous, vous, vous parlez avec vos amis virtuels, vous n'avez plus besoin de sortir. Donc, bah, le copain du coin, bah, il n'existe plus, hein, puisqu'il est euh, sur ta page Facebook, donc tu parles avec lui. Tu n'as même pas besoin d'aller chez lui. Mais c'était cool pourtant, hein, faire euh, des jeux, euh, faire des trucs avec les copains à l'époque. Hein, nous, nous, on descendait dans la rue, on jouait à l'élastique, à Marelle, à mouton. enfin c'était génial. Aujourd'hui, plus rien. Les enfants, ils n'ont même, même plus envie de sortir parce que quoi faire dehors puisque tout se passe à l'intérieur. Il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus rien. Et vos enfants vont devenir des esclaves de la société. Et une fois qu que la société en aura marre d'eux, elle eh ben, va ben, les éliminer. Comme elle, a fait pour, pour, comme elle fait en ce moment avec nous. Hein, parce qu'il y a des, des rebelles, il hein, y a des rebelles. Et les rebelles ne sont pas les bienvenus. D'ailleurs, euh, entre parenthèses, hein, entre parenthèses, il y a deux jours j'ai fait une vidéo euh, en soutien aux gilets jaunes qui n'est jamais passée sur YouTube. Non. Elle était trop longue, soi-disant. Oh, pas plus que les autres, hein, je vous assure, hein, pas plus que les autres. Hein. Mais elle n'est pas passée. J'ai essayé de la faire passer deux fois. Elle n'est pas passée du tout. Du tout. Soit disant parce qu'elle était trop longue. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais euh, ou ou c'est peut-être un problème chez moi, je ne sais pas. Hein. La bande passante est de plus en plus longue. Longue. Ça, c'est pour nous inciter à aller vers la 5G. Ah, je vous dis, hein. Ils ralentissent la 4G pour nous faire monter jusqu'à la 5G. Alors, si ça non plus, ça ne vous parle pas, que pourrais-je vous dire La 5G, c'est des ondes, des ondes électromagnétiques qui vont être euh, posées un peu partout euh, sur, sur Terre. Hein et euh, si vous avez un souci euh, comme moi, euh, genre euh, souci euh, migraineux, etc., ah, bah, vous allez être à la fête. Hein ouais, et, moi, j'y suis déjà, hein, parce que le syndic de l'appartement a fait poser Linky. Ouais. Je n'ai pas eu le droit à la parole. Hein. Non. On m'a juste dit je change le compteur. Bah changer le compteur. Je ne savais pas ce que c'était. Mais ça remonte à un moment déjà. Hein. Ça remonte à, à un moment. Linky ce euh, c'était pas encore euh, euh, Linky. Je ne sais pas quoi. Enfin, bref, le nouveau compteur. Voilà. Qui euh, avec la 5G va se mettre en relation. Hein, puisque c'est des ondes, et que les ondes, bah, vous avez les ondes radio, vous avez les ondes téléphone, vous avez tout le temps possible imaginable. <coughs> pardon, qui vont vous pourrir la santé, c'est déjà bien parti, et voilà, donc euh, c'était mon petit coup de gueule de ce matin, hein. voyez bien qu'il y en a rien, ça fait longtemps hein, que je n'ai pas posé de coup de gueule, mais là, mais là ça commence vraiment, vraiment, vraiment à me saouler, parce que les gens descendent dans la rue, <coughs> pardon, Soi-disant pour euh, se battre. <coughs> Pardon. Les gens descendent dans la rue pour se battre. Pour se battre contre des choses, des points bien précis. Hein? Ah ouais, ouais, non, sinon il y aurait trop de choses. Pour, pour, on ne pourrait pas se battre contre tout en même temps. Il faudrait que toute la population se mette d'accord. Ah, ça, non. Tant qu'il y a les syndicats, la population ne se mettra pas d'accord. Non, non, non. Il ah, y a les résistants qui, eux, sont. Euh, Or, enfin, qui sont, oui, hors système, hors politique, hors tout ce que vous voulez, et qui se battent, oui, pour avoir une vie meilleure. Mais combien sont-ils Combien sont-ils Dans toutes les grèves qu'il y a jusqu'à maintenant, gilets jaunes compris, n'y hein, euh, a-t-il pas quelqu'un à la tête de ces mouvements de grève N'y a-t-il pas des syndicats à la tête de ces mouvements de grève Et les syndicats décident pourquoi vous devez vous battre. Ah oui, vous allez nous dire, mais tu te rends compte quand même, t'exagères Maria, parce qu'ils euh, se battent quand même pour les retraites, ils se battent quand même pour... Euh, les hôpitaux, ils se battent pour les pompiers, ils se battent pour la police, ils se battent pour tout ça. Mais oui, mais je sais bien qu'ils se battent pour tout ça, mais c'est qui qui est derrière Est-ce que vous avez pris l'initiative, vous, vous, en tant qu'être humain, est-ce que vous avez pris l'initiative de sortir dehors et de dire merde, j'en ai marre, maintenant, ça suffit Vous l'avez dit De vous-même, vous, vous l'avez dit Ben non, vous avez eu besoin qu'un syndicat vous pousse à le faire. Hein ah oui, c'est vrai, en plus, vous voulez payer les syndicats, donc parce que pour adhérer à un syndicat, il faut payer en plus. Voilà. Et euh, ils vous font vous, vous battre, ils vous font sortir dans la rue pour des choses qui semblent vraiment très importantes, très importantes. Hein la hausse du carburant qui n'arrête pas d'augmenter, mais ça ne change rien. Hein euh, la, la réforme des retraites, qui va servir à rien du tout. Ah, vous allez vous battre. D'ailleurs, vous allez vous battre tellement que. les et Il y a eu euh, des affrontements. Hein? Encore, il y a des affrontements. Hein? On vous dit d'aller vous battre. Un ah, syndicat vous dit allez, soyons forts, les enfants, battons-nous, allons dans la rue, battons-nous pour nos droits. Et au final, vous finissez à l'hôpital. Ben oui. Mais et, comme dans tout, dans tout, dans tous les mouvements de grève, dans tous les mouvements euh, comme ça, vous n'y arriverez pas si vous êtes guidé par quelqu'un. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Hein? C'est quand même pas compliqué à comprendre. Hein? Si vous êtes guidé par quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui vous emmène, que ce soit euh, la CGT, la CFDT, la FO, tout ce que vous voulez, hein? si vous avez un syndicat derrière vous, si vous avez besoin qu'un syndicat, Hein, soit derrière votre cul pour vous pousser à sortir, pour vous battre pour quelque chose dont vous avez droit, Et eh ben moi je me dis que j'ai de la peine pour mes enfants. Et j'ai de la peine pour les vôtres aussi. Franchement, j'ai de la peine. Voilà. Donc c'était, euh, bah, voilà, hein, mon petit coup de gueule. Parce qu'on se bat, on se bat, on se bat. Mais on se bat. Mais pour rien. De l'autre boudin, ça va faire votre histoire. De l'autre boudin. Et il y aurait tellement d'autres choses pour lesquelles il faudrait se battre. Tellement. Tellement. Ah ben les syndicats ne sont pas d'accord. pardon ben ben non. les syndicats ne sont pas d'accord. Les syndicats, ils se disent, on se bat pour ça et pas ça. Voilà. Et si jamais euh, le gouvernement décide de faire machine arrière, nous on arrête tout. Ah ouais Et le reste Qui se bat pour le reste Qui descend dans la rue pour le reste qui fait grève pour le reste Personne. Personne. Et c'est désolant. C'est désolant. Car vous êtes en train de jouer leur jeu. Vous êtes en train de jouer leur jeu. Et ça, là, en ce moment, ils s'en frottent les mains. Ben oui. Vous jouez leur jeu. Et eux, ils aiment ça. Plutôt que de jouer le nôtre, plutôt que de jouer le nôtre, celui de la résistance, celui euh, de ceux qui se battent pour, pour, ne pas, euh, pour que les enfants ne puissent pas avoir les 11 vaccins hein, à la naissance. Ceux qui se battent contre le glyphosate, vous vous rendez compte qu'il y a eu des mères qui se sont battues contre ça hein? Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. N'empêche qu'ils ont fait la démarche. Hein? Qui se bat alors on nous fait tout un pentacès euh, à la télé, dans les journaux euh, et tout ce qui s'ensuit. Euh, mais ils vous montre quoi Déjà, il vous donne des, des faux chiffres hein, par rapport euh, aux, aux gens qui défilent. Bien sûr, on ne va pas les donner à la hausse, les chiffres, vous pensez bien, on va les donner à la baisse. Pour vous dire que de toute façon, ça ne sert à rien puisque personne ne suit ce mouvement de grève. Alors qu'il y a des gens qui donneraient leur vie pour avoir une place dans un dans un train pour aller bosser. Est-ce que c'est ça que vous voulez Est-ce que c'est ça que vous voulez Est-ce que ça vous plaît de vivre dans ce système Est-ce que ça vous plaît de vivre comme ça C'est ça la question. Vous êtes bien dans un système comme ça Est-ce que ça, ça ne vous interpelle pas Est-ce que ça ne... n'appelle pas à réflexion quand même quelque part Je ne sais pas. Moi je me pose des questions. Je me dis qu'au final, bah, ce qui vous arrive, c'est bien fait. Moi, je n'ai pas cherché tout ça. Mais à cause de beaucoup d'entre vous, bah, j'en suis... Euh, j'en subis les conséquences. Moi, mais pas que moi. Hein, beaucoup d'entre nous ont subi ces conséquences. Alors qu'on n'a rien demandé du tout. Mais rien du tout. Et on en subit les conséquences. Parce que vous, tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut vous battre tout seul... Tout seul. Vous êtes des gamins Vous avez besoin que quelqu'un vous dise « euh, On va faire grève aujourd'hui parce que ça ne va pas ?»« Ah, en plus c'est à l'approche de Noël. »« Ah, le gouvernement va céder. »« C'est à l'approche de Noël, tu comprends ?» Mais il s'en fout le gouvernement. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'il s'en fout. Il s'en fout. Le système, il s'en fout. Que ce soit Noël, que ce soit Pâques, que ce soit quoi que ce soit. Il s'en fout. Lui, il suit. Le système suit son agenda hein, et ça fait partie de son agenda et vous vous soutenez vous soutenez leur agenda et ça c'est triste c'est triste alors quand je dis vous c'est pas tout le monde c'est certains d'entre vous parce que d'autres se battent d'autres ne font pas partie de syndicats d'autres sont là tout seuls dans le Parmi la foule, ils sont là, sans syndicat, sans rien du tout, mais parce qu'ils se battent pour des choses beaucoup, beaucoup plus importantes que la retraite. Parce que vu comment on est parti, la retraite vous en profiterez pas. Hein qui réforme ou pas, vous en profiterez pas, parce que le système va vous tuer avant. C'est ça que vous voulez C'est ça que vous voulez Bah écoutez, continuez alors, parce que vous êtes sur, sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Et je suis désolée aujourd'hui d'avoir fait cette vidéo un peu, euh, comment dirais-je, rentre-dedans, voilà. Aujourd'hui je fais du rentre-dedans, je fais du rentre-dedans, parce que ça me saoule, ça me gave, ça m'énerve, ça m'énerve pas, ça me gave, voilà, ça me gave. Que personne ne réagisse, ça me gave que l'on vous informe de ce qui se passe, ça me gave que vous ne réagissiez pas, ça me gave que les gens ne voient pas, ça me gave que les gens soient obligés de tomber malades, d'être de tom dans des états proches de la mort, pour réaliser qu'en fin de compte, ils auraient dû se battre avant, qu'ils auraient dû faire quelque chose pour que ça n'arrive pas, sauf que c'est trop tard. Et ouais, c'est comme quand on dit « je t'aime », on ne le dit pas assez, je t'aime à ce qu'on aime. Et c'est une fois qu'ils sont morts, que les gens sont partis, hein, qu'on se met à pleurer, on se dit « Ah oh là là, si j'avais su !» Mais tu le savais, tu le savais, mais tu n'en as eu rien à foutre. Parce que ton petit ego, ta petite façon de penser, et ta manière de faire, on fait en sorte que tu, ton ego dépasse tes sentiments que ton ego dépasse ton cœur et que tu oublies de dire à ceux que tu aimes que tu les aimes vraiment. Et à partir de là, le jour où la personne, elle part de l'autre côté, hein, c'est là qu'on se met à pleurer. Oh, c'est une belle personne. Oh, qu'est-ce qu'elle était gentille. Oh, elle avait ses défauts, c'est sûr, mais elle va nous manquer. Eh ouais. Sauf que quand elle était là, tu n'en avais rien à foutre. Quand, tant qu'elle était là, tu avais rien à foutre. Tu lui as raccroché au nez. Tu lui as fait du mal. Tu ne l'as pas écouté. Tu n'en as eu rien à foutre. Rien. Et après, bah, tu vas pleurer. Voilà. Voilà le système dans lequel on est aujourd'hui. On se laisse tous dépasser par notre ego. On est des gamins qu'on est obligés de pousser. On est obligés de nous dire, fais ci, fais ça, va faire ci, va faire ça. Et ouais, on est des gamins. Tous autant qu'on est. On a besoin que quelqu'un nous guide. On a besoin d'un guide. Ben ouais. Là pour l'instant c'est le système. Ben ouais. Qui ça sera la prochaine fois Qui ça sera Qui va nous guider Et comment ils vont nous guider Comment ils vont nous pousser Comment est-ce qu'ils vont faire pour que nous, on avance Ben l'argent. On va nous tenir par l'argent. Si tu travailles pas, tu n'auras pas d'argent tu pourras pas vivre. Tu n'auras pas d'aide sociale. Tu n'auras pas d'allocation familiale. Tu n'auras rien du tout. Soit tu, soit tu vas bosser, soit tu crèves. Voilà. Alors faites. Faites des mouvements pour la hausse du carburant. Ouais, faites. Faites. Faites des mouvements pour la réforme des retraites. Faites. Une retraite que vous n'en profiterez peut-être même pas. Bah ouais. Parce que maintenant de... Alors, au début, c'était au départ à la retraite à 60 ans. Mon père, c'était ça, 60, 62. Après, ça a été au départ à la retraite à 64. Maintenant, c'est au départ à la retraite à 67. Et ouais. Et jusqu'où on va partir comme ça 80 Ouais. Peut-être. C'est bien parti, en tout cas. Et arrivé à 80 ans, vous avez profité de quoi, exactement Selon votre état de santé vous allez profiter de quoi exactement Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut en profiter et non pas attendre d'avoir une retraite que vous n'aurez pas Dont vous ne profiterez pas Dont rien ne se passera Mais ouais. Mais on vous, on vous fait croire qu'effectivement, euh, la retraite c'est important. Ah ouais, la retraite c'est important. La réforme de la retraite c'est important. Et il faut vous battre pour ça. Il faut vous battre. Ne regardez pas ce qui est à côté. Ne regardez surtout pas ce qui est à côté. Regardez ce que l'on vous montre, nous. C'est plus important. Hein On vous fait vous battre pour des choses que vous n'aurez pas le droit, auxquelles vous n'avez pas le droit et auxquelles vous n'aurez jamais le droit. J'en veux pour peu la baisse des carburants. Pas changé. La, la retraite. De plus en plus âgée. Vous n'aurez pas le droit. Eh ouais. On nous met une taxe, euh, taxe au carburant aussi <rire> On se bat pour la taxe au carburant euh, ou on laisse, on, on laisse couler hmm? ouais. ça va être notre faute, hein, je vous rappelle. Hein. Ça va être de notre faute. Ouais, non, on ne prend pas de vélo. On prend pas de vélo. Et donc ça va être de notre faute. Parce qu'on utilise trop nos voitures. On utilise trop les transports en commun. On utilise trop les avions. Donc ça va être notre faute. On va avoir une taxe au carbone. Ah, la taxe au carbone. Ça, c'est pareil. Hein? On tape toujours sur les mêmes. Comme ça, on sait qu'ils se battent. Ils vont se sentir mal dans leur peau. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on aura gagné. À être encore plus mal. À être encore plus mal dans nos peau. Se sentir encore plus fautif. Plus responsable. Et au final, tomber malade et mourir. Ah comme il va être content le système. Quand vous serez tous morts parce que vous n'aurez pas réagi à temps. Que Et ben, euh, je parle de vous, mais euh, ah, je, je, je, je suis là. Hein, euh, pour l'instant, je suis là, je tiens le coup, je sais pas combien de temps, hein, mais bon, pour l'instant, je suis là, je tiens le coup. Je positif, je positive. J'envoie des ondes positives à l'univers. Ouais, ouais, ouais. J'envoie. Et euh, il me répond. Hein, il me répond par des gens autour de moi qui décèdent, hein de, des cancers, de, de, de plein de choses. Voilà. Voilà. Donc, il paraît que l'année 2020 euh, va être mieux. Ouais, va être mieux. Je serais curieuse d'être euh, au 1er janvier pour savoir ce qui va changer, pour savoir ce que le système va encore nous mettre, nous préparer. Ah ouais, je suis curieuse. Je suis curieuse. Ah mais non, mais avant, euh, attends, on va passer par Noël, et je veux avoir mes cadeaux, hein je veux avoir mes cadeaux non je veux pas des trucs de trucs euh, chers je veux rien du tout mais l'enfant au fond de moi qui n'a pas grandi l'enfant insouciant qui a envie de vivre une belle vie qui a envie de s'amuser qui a envie de profiter de la vie qui a envie euh, d'avoir des étincelles de bonheur plein les yeux cet enfant là on l'a tous au fond de nous. On le fait taire, souvent. On dit non, toi tu te tais. Non. Tu es, es trop jeune, tu ne comprends pas. Pourtant, c'est lui qui détient la vérité. Faites-le parler, cet enfant. Soyez heureux. Donnez-lui la main. Remontez, re... faites-le revivre en vous. Faites revivre cet enfant en vous. Parce que cet enfant n'a besoin de rien. Cet enfant est indépendant. Il est indépendant. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Il est indépendant. Il sait ce qui, veut, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Il le sait. On a juste à le guider un petit peu. Et il sait tout. Et il vous en apprendrait des choses si vous l'écoutiez cet enfant. Il vous en apprendrait des choses. Mais bon, je m'égare. C'est pas le sujet de la, de la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'était pour finir sur une note positive. Donc en attendant des nouvelles de notre gouvernement au sujet de cette tiens, il pleut. au sujet de cette réforme des retraites, au sujet du carburant qui bah, continuera d'augmenter malgré tout ce qui se passe... Et eh ben si vous avez rien d'autre dans votre liste pour vous battre, et eh ben je vous souhaite quand même euh, de bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être que je referai une vidéo, oui. Ou pas. à voir, selon les événements, bien entendu. En attendant d'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Pensez à ceux que vous aimez, ne les oubliez pas. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye.